Voilà, je vais vous faire écouter la vidéo de Lansana Kouyaté, les égoïstes qui se trouvent autour de Mamadi Dumbuya, en train de tromper les Guinéens, faisant croire qu'eux, ils sont démocrates. Vous allez écouter Lansana Kouyaté, Partagez dans tous les groupes. Et l'opposition, comment elle va s'organiser face à une éventuelle euh, candidature euh, euh, du président Alpha condé Il y a aussi un, un opposant qui s'appelle Seloud Alain Diallo, qui est issu de, euh, de la communauté Paul. Euh, et c'est ce qu'on dit, on dit que c'est un obstacle d'ailleurs d'appartenir à la communauté Paul pour pouvoir accéder au pouvoir en, en Guinée. Est-ce que vous, est vous, vous, vous lui allez faire lui des alliances fait... Pourquoi pas on est dans une alliance qui, qui s'appelle déjà FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution. Il ne s'agit pas d'une ethnie, il ne s'agit pas euh, euh, d'un groupe euh, régional. Il s'agit de l'avenir du peuple de Guinée, du présent et de l'avenir du peuple de Guinée. Ce peuple de Guinée vit mal. Question de nourriture, question d'école, question de, de santé. Tout ce qui, qui doit être fondamentalement réglé pour que le peuple soit dans un bonheur relatif n'est pas fait. C'est les pilleurs qui pillent, c'est les voleurs qui volent et pendant ce temps, le peuple est laissé, abandonné à son sort. Pas d'électricité, pas d'eau. Vous voyez des gens comme ça Qu'à l'état soit petit, ce vieux, eh, non, mais à Vous voyez des Nyangbo comme ça. Qu'à l'état, c'est toi qui l'a fait. Allez, ça dit, à je ne sais pas quoi je vais dire de ce vieux Nyangbo. Rancuné. Toi, tu disais que non. Tu étais opposé au présent Fakonde. Que non, le FNDC. Qu'ils étaient là pour tout le peuple de Guinée. Aujourd'hui, c'est vous les malhonnêtes aujourd'hui qui courez, Nyangboulou, pour soutenir des narcos contre un pouvoir qui était là. Est-ce que Kaleta, ce n'est pas une réalité? Est-ce que Soapiti, ce n'est pas une réalité Hein Les réformes de l'administration, guichet unique. Mais Nyangbo Balilou. Vos archives sont là. Écou écou Écoutons-le, hein. Pas d'eau. Je vous assure, sur 150 km de à 150 km La route est si détériorée que vous faites 7 heures. cest à 1 kilomètre de route, 1 kilomètre, 1 kilomètre en Guinée, ça fait presque 10 milliards. laissez la Là, laissez n'a la Si peut-être vous êtes économiste, comment le présent Fakonde a fait pour trouver le financement c'est-à-dire un pays où tout était priorité. La route, les bâtiments administratifs. Toutes les préfectures de la Guinée aujourd'hui ont bénéficié. Les bâtiments jaunes. Euh, euh, tu viens te flanquer. Ça, c'était hier. Parce que vous étiez contre. Mais depuis que. Le, il dit les 100 premiers jours. Il avait même dit. Non, les 100 premiers jours, le prince Alpha Kone n'a rien fait. Les bandits ont fait une année et demie. Qu'est-ce qu'ils ont apporté Avec vos conseils, qu'est-ce qu'ils ont apporté des vous rien comme ça Vous vous pensez qu'on va vous laisser Et diriger ce pays Des menteurs comme vous Écoutons le reste J'ai vu la vidéo, j'ai dit non Quelqu'un qui quitterait Paris Pour aller, qui s'embarquerait à Paris Par vol d'oiseau Pour aller à Conakry Risque d'arriver à Conakry Avant celui qui doit faire 150 km Regardez moi des Des commentaires bidons comme un enfant celui qui quitte Conakry, aller à Paris. Ou celui qui quitte Conakry, allez à Kindia. Lance la Vous étiez tous ici derrière. Faites général, lance la Qu'est-ce que vous avez apporté Vous avez créé un barrage. Autant de barrages, des malhonnêtes. Vous n'avez même pas honte. La route nationale aujourd'hui, le financement. Qui l'a trouvé Le président Alpha Des malhonnêtes comme vous. Qu'est-ce que vous avez apporté Vous avez été ici premier ministre. Vous, avez, vous êtes sorti pour aller chercher des marchés pour le pays. Des tonneaux vides comme ça. De vous rien réunis à part critiquer. Iñangbo, ça c'est la route nationale aujourd'hui. Vous partez à Cancan. c'est le président Fakonde, Nyangbo. Et pourtant tu disais ici, au oh nom de Kindia, tu peux aller à Paris, quelqu'un qui quitte Conakry arrive à Paris, avant même quelqu'un qui quitte Conakry et Kindia, Iñangbo. Pour faire une route, il faut avoir le financement, il faut avoir de l'argent, même nos recettes. Mais le président Fakonde est sorti. Allez chercher ça pour nous. Des rien comme ça du corps des politiciens. Nyan Boulou, Kinesi Des vauriers réunis comme ça. Aujourd'hui, là, hein? il faut parler maintenant. Écoutez-le encore. Un véhicule ne soit arrivé à destination. Vous vous imaginez Et toute la Guinée est comme ça. <rire> L'une des émissions phares ici pour les routes, les infrastructures routières, je crois que c'est la 5 ou... Enfin, il y a une chaîne en tout cas qui montre ça. Les routes impossibles de l'histoire. La Guinée a été l'un des premiers clients. Parce qu'ils ont montré. Et c'est ce qui est dommage. Ça me fait mal. La Guinée a été... Ok, qu'est-ce que le président Fakonde a trouvé Vous qui avez dirigé avant l'arrivée du président Fakonde, vous avez laissé quoi Des vauriens comme vous. Tu as été premier ministre. Vous avez laissé quoi si le président Fakonde avait trouvé que la route était faite, il allait faire autre chose. Mais la route nationale, il s'attaque à ça. L'électricité, il s'attaque à ça. Les, ré... les bâtiments administratifs, il s'attaque à ça. Réforme de l'administration guichet unique, il s'attaque à ça. Fibre optique, le président Fakonde. L'armée réforme, le président Fakonde. Les écoles, les centres de santé, lui seul. Est-ce que qu'on doit résumer l'histoire d'un pays au mandat d'un président Mettez le cœur des vauriens comme ça. Est-ce qu'on peut résumer l'histoire d'un pays à 10 ans On doit résumer l'histoire d'un pays en 10 ans Ah non, mais le président Fakonde, il est fort. Ah, il est fort. La route nationale, c'est lui. Les hôpitaux, c'est lui. Fibre optique, c'est lui. Tout ce que... Non, non, mais le président Fakonde, il est fort. Non. De vous, rien. Vous, vous avez été les premiers ici. Qu'est-ce que vous avez laissé en 26 ans, vous avez accompagné Lassana Conté. Qu'est-ce que vous avez laissé Quelle route vous avez laissé Quelle, Quel barrage vous avez laissé Quelle infrastructure vous avez laissé Mais vous venez... Non mais... C'est pourquoi... Non, non, non, non. Je ne peux pas laisser ces gens-là attaquer le président Fakonde. Est-ce qu'on peut résumer le développement d'un pays en 10 ans Aujourd'hui, la route nationale est là. En cours, il s'est battu. Il a trouvé le financement. Les barrages sont la qualité, c'est une réalité. Soit petit, une réalité. Almaria, quand, aujourd'hui des centrales thermiques zéro corée avec la politique, hein, coopération avec la Côte d'Ivoire, tout ça, ils ont l'interconnexion et avec ça même, c'est bloqué avec ces bandits aujourd'hui. Mais les Nyangbo, il n'y a pas plus Nyangbo qui lance en Il n'y a pas plus Nyangbo qui lance en Nyangbo Matimela lance en okuyate. Écoutons, écoutons le reste. En tant que Ce c'est pas la peine de trouver la différence dans les ethnies. C'est le président Alpha Condé qui est en train d'exacerber tout cela. Mais regardez, écoutez-le. L'élection est prévue pour le 18 octobre 2020. Alors a lieu cette élection, vous pensez, euh, dans, le, dans le cadre d'un troisième mandat du, du, du président Alpha Condé Si c'est une élection propre, elle ne peut pas avoir lieu. Vous le savez très bien. Il y a eu euh, 2 millions mille faux électeurs qui étaient inclus dans le fichier électoral. Après la réaction de la francophonie, et qui a eu le courage de dire que vraiment, elle ne peut pas observer une telle élection ou un tel, euh, une telle fraude saute aux yeux, et donc euh, elle, elle s'est retirée. Et après ils ont dit que bon ils vont enlever des deux mille quatre millions quatre Mais vous savez c'est revenu encore par voie d'ordinateur dans les dans dans le dans, dans, dans les dans les ordinateurs de la CENI C'est là bas c'est revenu cette fois-ci, ça les emprunte. L'enseignant Gouyaté, je le disais, vous le connaissez bien, Alpha Condé. Il n'a pas encore donné sa réponse. Euh, à votre avis, quelle sera cette réponse il, il va aller euh, candidater pour un troisième ah, mandat je, je, je suis certain qu'il va aller au prix de tout ce qu'il y aura comme manifestation, au prix de tout ce qu'il y aura comme répression de cette manifestation. Tout ce qu'il fait là, ce sont des artifices pour que, parce qu'il croit. Son électorat, ses, ses propres militants, il les croit naïf, il se dit, quand je vais dire, non, non, il faut d'abord que j'écoute ceux qui m'ont amené là, ça va flatter leur ego et ils vont penser que cette fois-ci, il tiendra sa promesse. Il ne tient aucune promesse. C'est une promesse aujourd'hui et le lendemain, c'est l'oubli total, sinon même le mépris. Et pour conclure rapidement, comment vous expliquez euh, le silence euh, jusqu'à présent de, des organisations africaines, l'Union africaine par exemple, et la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest Ce sont des organisations qui ont pour rôle d'abord d'éteindre le feu, de calmer, ça c'est toute organisation. Bon. Hein, ils sont dans leur rôle à hein, ne pas... Hein, L'ensemble c'est toi qui l'as dit. Hier tu étais dans le FNDC face au président Fakonde. Il te faut forme Il te fausse forme la Guinée Voilà. Face aussi à Mamadi Doumbouya, le FNDC est opposé aux bandits que vous avez protégés, aux bandits que vous avez poussé à faire le coup d'état au président Fakonde, à Vous avez apporté quoi à la Guinée? Vous étiez tous ici des ministres. Vous avez fait quoi pour le mander? Quand a lieu Goudron, Les bâtiments administratifs, changés. Le problème n'était pas là, C'était vous, les cadres malhonnêtes. Mais c'est vous qui allez vous asseoir aujourd'hui. Voici ce que les bandits sont en train de faire aujourd'hui. Les sacrifices, passés par-là. Ils sont assis. Mamadi, en train de faire eux-mêmes. Regardez. Sigiri Partout sur l'étendue du territoire. Le vendredi, Ce vendredi-là, ils n'ont passé la journée qu'à faire des sacrifices. Parce que oui, il y a des manifestations contre le bandit pour endormir les consciences. Vous pensez que Allah Subhanahu wa Ta'ala, moi je vous ai dit, Allah est présent, il faut qu'on le Regardez partout où il y a eu le coup d'État. Le seul jusqu'à présent, à la militant, ils sont avec lui. Au Burkina, on ne parle même pas de, de l'autre, Marc Caboret. Partout où il y a eu le coup d'état Allo Miriakou danka le Toluco. ou quoi Allo ako, danka le Toluco. ou quoi Maman dit A toi, il va tomber Si maman dit veut il n'est qu'à monter Si maman dit veut il n'est qu'à descendre Il va tomber Hein Le gars vient Il est là il n'a rien fait Il n'apporte rien et des communautaires, ils sont en train de l'encourager. Si c'était un forestier, tout de suite, vous n'allez pas voir les, les, les faux types comme le Kouyaté soutenir. Transition. Ça fait une année, six mois. Et vous saviez que ces bandits-là, ils peuvent pas, ils n'ont ni le niveau. Et vous êtes là assis. Oui, il faut écarter euh, euh, Dr Kassori, il faut écarter Seloudale, il faut écarter Sidia. Là, c'est bon. Vous, vous n'êtes pas reproché. Non, mais c'est vraiment dommage pour notre pays. Ça, c'était le passé de, de, de, de l'ancien Acuyaté, qui se flanquait à Paris pour dire non, que quelqu'un qui pouvait quitter Conakry allait à Paris. Hein? Lui, il pouvait arriver avant eh, celui qui quittait Conakry pour Kindia. Et aujourd'hui, c'est pareil. Il n'y a pas eu le changement. La route nationale, aujourd'hui, ce n'est pas financé. Car toi, tu étais... Couché à Paris là-bas, tu as financé, tu as payé des impôts pour la route nationale. Ah, quand le président Fakone trouvé, il est venu trouver des caisses étaient pleines. Nyangboya, Nyangbo, non, le vieux là m'énerve. L'ansarakouyate. Parmi tous ces politiciens là, voici quelqu'un qui m'énerve. Nyangbo Bali. N'yango Bali. Tu as été premier ministre ici. Tu as fait quoi? Tu as été premier ministre, tu as été viré ici, devant tout le monde. Ah, moi, je ne voulais pas ça, je ne voulais pas ça. Et avec ça, les Guinéens vont accepter quelqu'un rancuné comme toi, comme président ici. Tu ne dépasses pas Elle a tu ne dépasses pas Sidia. Sans parler même du RPG. Nyambo Bali. Mais Matou. parce que c'est ça tout leur problème aujourd'hui. Dumbuya, si ce n'est pas le président Fakonde, de tout faire. Hein? de tout faire pour enlever Dr Kassouri c'est ça leur pro problème aujourd'hui certains ethnos c'est ça ils ne veulent pas si ce n'est pas le présent si ce n'est pas un malinqué après le président Fakonde, ils ne veulent pas entendre parler de docteur Kassouri c'est ça leur problème donc il faut tout faire il faut détruire ces candidats là vous avez tous géré ici pourquoi on ne vous a pas demandé de rendre des comptes C'est-à-dire quand tu soutiens le CNRD, tu es tranquille. Mais quand tu es opposé, parce qu'ils savent que Damaro, il ne va pas venir les soutenir. Ils savent que Dr Diané, il ne va pas les soutenir. Ils savent que Dr Kassori, il ne va pas les soutenir. Monsieur Oye Glavogi ainsi que Ibrahim Kroum, il faut les attraper, les mettre en prison. Il y a certains de nos cadres qui ont géré, ils avaient la main dans l'argent qu'on devait auditer ceux-là, c'étaient leurs amis. Ils sont sortis tranquillement du pays, à l'aéroport. Ils ne sont même pas sortis par la voie terrestre. On ne les a pas arrêtés. C'est les politiques. Parce qu'ils savent que non. Docteur Kassoli ne va pas venir de Dumbuya en te soutient. Ils savent qu'il ne le fera pas. Ils savent que Damaro ne le fera pas. Ils savent que Docteur Diané ne le fera pas. Donc il faut les attraper. On, peut, on met Docteur Diané. L'intendant des de forces armées, ceux qui gèrent l'argent, à ceux qu'on donne des milliards pour le carburant, pour le paiement, tous ceux là sont là-bas. Mais c'est docteur Diané, on prend, on met en prison. Et vous voulez que nous qu'on continue à vous écouter des bêtises. Lui, il n'est que le ministre. Il vient, tel département, vous avez 6 milliards pour le carburant. Ce n'est pas lui qui gère. Mais c'est le ministre aujourd'hui, Dr. Gianni. Parce qu'il est politique, oui, il faut le prendre. Parce qu'il fait partie de l'organisation du parti. Il faut enterrer le RPG. Vous pensez que les Guinéens sont bêtes Mais ça, c'est tellement enfantin. Des vauriens comme ça, là, et vous voulez qu'on vous soutienne. Vos sacrifices, là, et vous allez vous fatiguer. Faites venir des imams même de la Mecque, Wallah, à la Vous avez vu comment Dadi s'est parti vous avez vu comment Dadis est parti. Ce n'est pas des gens qui se sont levés pour aller attaquer le camp Al-Fayaya. Dadis s'est levé lui-même pour aller contre Toumba. Toumba était assis, tranquille. Mais le résultat, tout le monde a vu. n'a pas pris, euh, euh, Le régime de Dadis, ça n'a pas pris fin ce jour-là. C'est nous qui sommes pressés. Vous êtes en train de jouer avec Allah. Mais Dieu n'aime pas l'injustice. Allah, le Tout-Puissant, n'est pas pressé. Allons-y seulement. On va se réveiller. Le corps de Mamadi est couché quelque part. On va se réveiller. Il va terminer comme Robert Gueye. Ou il va terminer comme Samiento. L'armée aujourd'hui là. Si l'armée guinéenne. Si l'armée. Donc. L'armée guinéenne. Aujourd'hui. S'ils sont armés, les déplacements bidons du bandit là, depuis longtemps ils ont fini avec lui, est-ce qu'il est le seul béni aujourd'hui Ce n'est pas les armes qu'il a prises pour aller. Vous pensez que si les autres militaires, ils étaient armés, ils vont accepter qu'on mette les gens en prison, des bandits, des criminels comme ça Si le reste de l'armée, aujourd'hui, ils avaient des équipements, vous pensez que ces vauriens là, ceux qui sont en train de faire, ils vont continuer à le faire Mais c'est les généraux qui nous ont mis dans tout ça les colonels, là, ceux qui sont soumis dès les premières heures du coup d'État. Mais le résultat, j'avais dit, j'ai dit, il n'a pas laissé le président Fakonde, il ne va pas laisser quelqu'un. Moi, j'avais dit ça les premières heures. J'ai dit, le traite, il n'a pas laissé son bienfaiteur, il ne va laisser personne. Il a commencé par Alia, Namouri. Namouri est où aujourd'hui Quelqu'un qui était chef d'État-major, tu avais tout. Aujourd'hui, on te met simple ambassadeur. Mais demandez les gens au Maroc, il est surveillé. Namori est ambassadeur prisonnier. Il est sous contrôle. Il ne peut pas appeler. Il est juste là-bas pour la forme. Parce que quand tu trahis, c'est ça. Quand tu veux trahir, quand tu veux trahir, dis-toi toujours que tu seras trahi. Quand tu veux faire le mal, dis-toi que ça, ça, ça va te rattraper. Vous avez cru que vous avez fait le mal au président Fakonde. Vous voyez aujourd'hui le président Fakonde, il appelle ses militants. Ses œuvres sont là. qu'à l'État... La route nationale, les bâtiments jaunes, tout. Réforme de l'administration. Ça là, on, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever. Mais où est Namouri aujourd'hui Où est Namori? Où est Alia C'est-à-dire les 400 éléments des forces spéciales. D'unguya, ils ont éliminé combien parmi eux Combien sont morts parmi eux Le premier groupe des forces spéciales, ils sont où Ils ont bénéficié quoi C'est-à-dire c'est ça la trahison faut pas dire que tu es en train de faire du, le mal à l'autre. Que toi, c'est fini. Tu as gagné. Non. Ça va se retourner contre toi-même. Vous qui êtes restés assis. Laman, ils ont dit au Pivi, Parce que c'était les hommes forts du camp de Fayaya. Ils disent qu'ils vont faire le coup d'état. Les Claude Pivé ont dit non. Nous, faites-le. On ne va pas riposter. Mais aujourd'hui, où est Claude Pivé aujourd'hui Ils pouvaient éviter cela. Ils pouvaient être. hein garder de plus. Honoré. Mais non, il a accepté. Il est où aujourd'hui Où est lama lui-même Où est lama aujourd'hui Depuis lors, il est devenu zinzin. Il y a des moments, ça va. Il y a des moments, on les carte. Où sont les moribas Tous ceux qui ont contribué à ce coup d'état, vous êtes où aujourd'hui S'il y a des perdants, c'est vous. Pas le président Fakonde. Lui, ses œuvres sont là. Le Fama, il vit bien, il est traité, il est dans un grand château. Il contacte tous ses meilleurs amis. Mais les perdants, c'est vous. Mama dit, c'est que déjà, vous êtes des traîtres. Lui, il sait déjà, vous êtes des traîtres. Donc, quelqu'un d'autre peut venir, vous allez être des traîtres. C'est pourquoi il vous a écarté. Et il est en train de faire ce qu'il veut. Ça dit, le traite, c'est ça. Quand tu es traite là, avec celui ton tu travailles là, lui, il sait que tu es traite déjà. Quand il reçut sa mission, il va t'écarter. Il te dit oh non, lui, c'est pas quelqu'un, on ne peut pas faire confiance. Ils cherchent les nouveaux amis maintenant. Vous êtes les gros perdants, même la classe politique. Ceux qui ont applaudi, ceux qui ont même été voir les diplomates de gauche-droite, mais il les a pas trahis. Où est Sidi Touré aujourd'hui? Où est le président Selo? Les éléments de force euh, de, de FNDC au début du coup d'état. Nous on parlait, on critiquait le FNDC. Oh, le CNRD vous a donné de l'argent. Regardez, vous êtes en tournée. Mais aujourd'hui, ils sont où Où est Fonike Mange aujourd'hui Vous n'avez pas vu mes vidéos Lorsque j'étais là à critiquer le FNDC, le CNED vous a donné de l'argent. Ils ont fait des tournées West africaines l'Europe. Mais aujourd'hui, ils sont où Ça dit... Non, mais c'est incroyable, quoi. Ma... Le... Mamadi Komi, non. Ça dit le Guinéen surtout l'armée guinéenne. Vous... Je vous ai dit, Mamadi, c'est impéreux. Wallah, c'est impéreux. Wallah, était Mamadou. Mamadi n'est pas comme Ibrahim Traoré au Burkina Mamadi n'est pas comme Asimou Quand Asimou veut se déplacer Il prévient la région où il doit aller S'il doit aller à Kati Il dit je vais à Kati S'il doit aller à Mobti, Il dit je vais à mobti Ibrahim Traoré pareil, il va au front Mais Mamadi n'est pas homme Vous avez vu ses voyages, c'est toujours surprise Mali, surprise, c'est moi qui vous ai informé Sierra Leone, surprise, c'est moi qui vous ai informé Mais pareil aussi pour il a peur. Il a peur, c'est un peu heureux. Je vous ai dit, Mamadi est zéro. Il faut qu'un groupe militaire, vous prenez vos responsabilités. Vous faites une déclaration aujourd'hui pour dire non, voilà, c'est fini. Vous avez le soutien du peuple de Guinée. Une fois que le peuple descend dans les rues, c'est fini. Vous devez assumer vos positions. Vous avez le soutien du peuple. Regardez au Burkina. Ça a été comme ça. Un camp tout de suite là. Le camp Alfaïère. Vous décidez tout de suite. Maman dit là, est-ce qu'avec ces éléments, ils vont venir vous attaquer Ils ne vont pas venir vous attaquer. Vous avez le soutien du peuple. Le peuple sortira. La communauté internationale, on lui dira, hey, les gens ne veulent pas de vous. Vous avez peur de quoi C'est pourquoi ils font ces sacrifices sataniques. Pour endormir vos consciences. Hein Alors, il n'y a plus de tomba. Il n'y a plus de tomba. Il n'y a pas plus peureux. C'était Alia qui était l'homme fort. Alia que Mamadi a manipulé. Alia qui allait attaquer la présidence. Mamadi était flanqué à l'hôtel. Quelqu'un qui est garçon, il se met devant. Un garçon ne va pas se cacher pour dire aux enfants, allez-y, je commande. Quand ça tourne mal, il fuit, il part à l'ambassade. Mais aujourd'hui, où sont ces Alias-là je vous dis, Mamadi, il n'y a pas plus peureux que Mamadi. Wallah, il n'y a pas plus peureux que Mamadi. Dis Thomas, Mamadi là. Ceux qui parlent, Mamadi, ko, Mamadi, Koché, Wallah, tchekele et Mamadis, Mamadi Nko les Mamadi. L'homme fort c'était Ali, lui qui allait attaquer avec ses petits. Mamadi, lui, il était caché. Est-ce que Mamadi était là-bas? Est-ce que Mamadi était là bas? Celui qui prend le courage, il y à le feu, il part, c'est lui l'homme. Mais beaucoup sont dans l'armée aujourd'hui c'est vous qui devez prendre vos responsabilités je vous ai dit le jour que vous prenez vos décisions c'est fini pour le bandit vous avez le soutien du peuple donc prenez vos responsabilités dès maintenant sinon c'est lui qui va finir avec vous donc euh, franchement je vais vous laisser et le combat continue pas de recul moi je vous ai dit c'est pas le dialogue c'est pas le dialogue qui fera partie Mamadi Doumbouya Mamadi a tué Mamadi a trahi Mamadi a fait le mal Mamadi a semé le désordre dans le pays Mamadi a rendu la Guinée pauvre Il faut que les gens comprennent cela Mamadi sait qu'il doit rendre compte. Il y a la CRIEF Le CNRD, l'entourage de Mamadi Ils savent qu'il doit passer aussi à la CRIEF Ils ont mis la CRIEF, ils ont humilié Ils ont calomnié Ils ont pillé, ils doivent passer Ils ont peur de partir Transition Une année et demie, rien n'est fait Transition, sacrifice pour aller où Je ne il y a un peu qui sont en conflit. Je ne sais il y a des gens qui sont en conflit. Ce sera à Boba sera à Oliro. Ce Ils vont faire des ah, routes, sera à Boba et ce sera à Boba et la tête. à Boba et ce sera à tu et ce sera à Boba et ce sera Jamana, jamana, si la srakakola, non. Amma et on va être là. Mogalu, srake sera Bandi, srake. Srake, sgama mendi. Nasrake, sgama mendi. Est-ce que Nasrake n'en fame un projet? Nasrake n'en une élection? Bandi, Anna ibri, et Vous avez dit que vous avez un programme. Vous avez donné le chronogramme. Respectez votre chronogramme. Où est le problème? Mais qu'on srake, vous n'allez pas endormir les Guinéens ici. Vous n'allez pas endormir les Guinéens. C'est ça la vérité. Les bonnes arriens comme ça. Ora Nasraka Donc a dit, a en Les imams que vous partez voir pour donner le nom pour prier là. C'est quelqu'un qui ne croit pas à Allah. C'est quelqu'un qui ne prie pas là. Que oui. Donc a dit, Nathan, Kramoka y'a Walina Sugumane. Oh non, Odoro Kramoko. Oh wali, damaro, damaro tanga dundo, damaro ha quelque masara. Aw, overanak beberaba, onya onya na rabat, na virus somme enfante. C'est quand les karamoko là travaillent mon nom, non mais là ça, ça, ça me met à l'aise. Là, je commence à parler de plus. Oh karamoko, tant qu'il prononce mon nom, voilà, il me donne de l'énergie, même si je n'ai pas envie de parler. Voilà. Ko karamoko karamoko wali. Vous pensez que Dieu est là pour quelqu'un? Sur, euh, pour un individu Allah subhanahu wa ta'ala Il est là pour tout le monde Mais il fait ce que la majorité demande Allah subhanahu wa ta'ala est là pour ça C'est pourquoi il est dit Que choisissez le meilleur d'entre vous Choisir Même l'islam demande ça De choisir Ils n'ont pas dit d'imposer Si c'était d'imposer ça allait être le désordre Ce que les mamadis ont fait Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit De choisir Le choix de la majorité donc vous n'allez pas venir ici nous, nous, nous emmerder. Bon, eh, à Ambias, il ne faut même pas répondre le cadet qui est là. Eh, et ma, et ma. Tu sais pas, ça fait mal. Tu écoutes quelqu'un. Tu ne peux pas lui gifler. Tu ne peux rien faire. Hein? Rien. Tu es là, tu le regardes. Mais quand il parle, il fait pas, Ça rentre dans ton corps. Tu ne peux rien lui faire. Hein? S'il veut, il te bloque. Mais toi, tu es là toujours. Tu payes passe. Même ce que tu vas manger demain, tu n'as pas, tu vas payer passe pour le regarder. Mais il met pan. Virus dans ton corps. Tu vas, tu t'assois, tu dis eh, Ce qu'il a dit, c'est vrai. Mamadi, c'est un narco, c'est vrai. Voilà. Mamadi, il ne peut rien. Il est venu, il a supprimé 15, eh, eh, 12 500 emplois. Qu'est-ce qu'il a donné Mamadi n'a rien apporté. L'économie guinéenne aujourd'hui, le port est cher. est-ce que c'est faux C'est vrai. Sacrifice satanique, là, c'est ce qu'il va développer. Mamadi, ce n'est pas un traître. Il n'a pas trahi son bienfaiteur. Qui a créé les forces spéciales Le président Fakonde. Tout ça, là, c'est la vérité. Donc, oh, ça te fait mal. Et moi, je vais pas changer. Et comme je vous ai dit, faut être là, ça, en changer là. Le bandit doit.